Vous allez voir la partie catalogue. Dans la partie catalogue, on va commencer par le par les catégories. Si je clique sur catégories, on a là où les ensembles des catégories qui vont accueillir l'ensemble de vos produits. Pour créer une catégorie, je clique sur ajouter. Je mets le nom de ma catégorie catégorie, je vérifie qu'elle soit marquée et affichée, j'ajoute une description, j'ajoute une image qui va accompagner la catégorie. Je remplis les éléments qui vont permettre de l'optimiser pour le référencement. La description, la balise titre, la description, Les mots-clés, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qui va apparaître dans l'URL, c'est-à-dire là-haut, pour le référencement. Et ça veut dire que cette catégorie va être visible par les invités, les visiteurs et les clients. Je clique sur « Enregistrer ». J'ai le nom de ma catégorie ici. Je peux créer des sous-catégories ici. Je clique sur Accueil. Pour faire apparaître ma catégorie dans le menu, je vais dans Module, Gestionnaire de modules. Je vais chercher le module qui s'appelle Menu principal. J'ai ma catégorie ici, je l'ajoute, j'enregistre, et si je clique sur voir ma boutique, ma catégorie apparaît ici. Pour supprimer une catégorie ou une sous-catégorie, je la retire là, je retourne sur catalogue, catégorie et à droite je la supprime.